Salut salut, ici C'est Rex Potam, et bien nous voilà à nouveau reparti hein, pour un nouvel épisode de Compotam. Donc c'est le huitième, on continue sur le deuxième mouvement du concerto pour piano euh, et orchestre numéro 1. Euh, déjà comme d'habitude, hein, les petites formalités, si tu veux t'abonner, si tu veux activer la cloche, si tu veux partager, n'hésite surtout pas. Euh, ça me fera plaisir, ça me permet aussi de pouvoir euh, promulguer un peu mon, mon travail. Euh, voilà, alors on en était où on en était au trio euh, alors ce trio donc il est euh, donc c'est la, la, la partie centrale du, du menuet il est écrit euh, sur un ton un peu plus léger que le, que le menuet lui-même donc c'est quelque chose d'un peu plus enlevé on s'était quitté la dernière fois sur la fin de la composition et, et de l'orchestration du, du premier thème du trio euh, et il n'y ben, avait rien derrière, euh, même dans mon ébauche, il n'y avait absolument rien. Donc Du coup, ce que j'ai fait, euh, ben, j'ai pris un petit peu de temps avant de démarrer la vidéo pour composer juste une mélodie. Euh, je voulais quelque chose un peu sautillant, et euh, avec quelques points qu'on va voir tout de suite euh, qui m'ont semblé intéressants. Euh, donc euh, cette mélodie euh, alors déjà je voulais quelque chose qui me permette de me ramener en la mineur euh, donc je me suis dit je vais mettre dans sa dominante donc c'est mi mi majeur ou mineur mais bon il me faudra une septième de dominante à un moment donné sans doute ou pas mais c'est quand même un peu l'idée euh, qui me permettra de revenir en, en la mineur sans trop de difficulté donc je la voulais en mi majeur ou mineur mais là du coup ce sera majeur c'est quasiment imposé, tu vas voir. Euh, la seule difficulté étant de passer bah, du coup de Do majeur à, Re, à Mi majeur. Je dirais tout à l'heure, je sais plus, c'est Mi. Hein. Euh, donc je suis passé par euh, sa septième de dominante, c'est-à-dire un Si, un bon Si majeur 7 euh, que j'ai joué juste en marche. Donc je ne me suis pas très embêté. Si tu regardes euh, juste là, euh, c'est euh, ici. Do, Si et Mi euh, Et donc je vais te présenter tout de suite la mélodie Donc la voici Alors, que retenir de cette mélodie Elle est écrite en deux phrases, hein, quelque chose d'assez classique. Euh, chacune des phrases fait huit mesures. Euh, donc la première phrase, elle a un petit leitmotiv de cette forme-là. Et puis la conclusion. Et on reprend. Et bon, petite descente pour terminer. Je ne chante pas très juste là, mais c'est pas grave. Euh, ça, c'est la première particularité. Donc, ce motif-là, qui est accompagné de quelques notes un peu plus un peu plus lentes, donc quelques noires. Euh, si on regarde juste la cellule entière, ça fait ça. D'accord Qu'on reprend ici avec une toute petite oration. Et une, une troisième reprise. Voilà, avant la conclusion. Euh... OK. Donc ça, c'est la première phrase. Dernier point sur lequel je voulais un tout petit peu appuyer, c'est ces notes-là. Si, si, si, si. Un peu comme s'il y avait une pédale de si sur toute cette phrase-là. Euh, donc si je joue juste cette phrase-là. Tam, tam, tam, tam, tam, tam, tam, Voilà, et donc la deuxième phrase, elle, par contre, a une particularité un tout petit peu différente. Euh, hormis le fait qu'on utilise la, le même motif, on n'a plus cette pédale de Si. Au contraire, on a une, une phrase descendante là, qui se cache un petit peu dedans. La, Sol, Fa, pour finir sur le Mi. Hein, donc si on reprend sur le Si, Tam, Tam, Tam, Voilà, je ne sais pas si on l'entend bien, l'idée là. Donc voilà, ça c'est l'idée que j'ai eu, euh, avec déjà un petit peu l'harmonie dans ma tête, c'est-à-dire que cette première phrase est évidemment dans la tonique euh, de, du thème, donc c'est-à-dire en mi, et la deuxième, certainement au moins au début, dans la dominante, donc certainement aussi. Voilà. Euh, pas sûr. Pas sûr, puisqu'on a un sol là qui traîne au milieu. On va voir. Ou alors, je reparte sur un... Sur la tonique, on va voir un petit peu comment ça nous arrange, mais l'idée est d'arriver sur un mi qui, lui, après quelques tergiversations, deviendra la dominante du la pour la reprise du menuet. Alors, ceci étant fait, et ben on va vouloir harmoniser ça. Euh, ben je vais déjà commencer par ben, réécouter, parce que j'ai besoin de m'imprégner un peu. vraiment cette phrase cachée tout en syncope. On verra comment on s'en sert. Bon, alors évidemment, hein, on commence par Ami. Là, il n'y a pas de mystère. Euh, Est-ce que qu'est-ce qu'on a après Ici, donc c'est encore Ami. Par contre, on peut peut-être mettre un renversement. Pardon. Euh, ok. Un... Le la m'a l'air assez naturel ici, mais est-ce que ce sera ça Parce que là on a un ré dièse, ça sent la septième quand même. Je mettre la septième à la basse mais alors du coup euh, là j'ai autant là l'octave euh, c'est des mouvements qui sont en théorie pas trop utilisés en classique mais moi je le vois vraiment comme une seule voix c'est pas deux voix quand j'ai une octave comme ça euh, je m'en sers plus pour avoir des harmoniques que pour avoir une deuxième voix mais là ici ça va être différent euh, si j'appuie la septième on peut essayer, mais j'ai peur que ce soit pas forcément joli. Eh ben, tu vois si ça fonctionne. Autant pour moi, ça fonctionne. On va continuer à Octavier, hein, du coup, ça fonctionne bien. Par contre, il faut revenir un moment un peu plus en bas. Euh... Pourquoi je veux mettre un Do là Tu vois, je chante des trucs qui sont tellement pas dans l'harmonie que je me surprends moi-même. D'accord, c'est absolument pas possible. Hein. On peut remettre le, le là. Hein. Alors ouais, ce bill là, encore une fois, on peut peut-être mettre un renversement. Je peux essayer un deuxième renversement, mais je ne suis pas sûr de la chose. Non, ça ne fonctionne pas. Donc il faut rester sur le premier. Parce que le deuxième renversement du, de la tonique a une valeur particulière. C'est considéré comme une dominante. Donc C'est pour ça que ça fonctionnait pas. Puisqu'après, on a un, un la qui est donc une pré-dominante pour le coup. Tu ne peux pas avoir un, une dominante qui précède une pré-dominante. Ça, ça, ça se voit, enfin ça s'entend à l'oreille. Ça se démontre à l'oreille. ça que je voulais dire. Donc, Ok, donc là, j'ai déjà la première phrase. Euh, la deuxième phrase, on fait quoi On est arrivé sur le cinquième degré, donc sur une dominante. Soit je reste dessus. Soit je reviens sur le premier degré. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Alors là, j'ai Mimi La. Donc là, ça change déjà un petit peu la donne. Euh, là, on va faire un petit peu quelque chose de différent. Euh, parce que du coup, peut-être on serait en accord de LA. Mais alors du coup, le La que j'aurais à la basse là, euh, ben, il n'aurait pas du tout la même valeur. Pas du tout la même valeur que ce comment on utilisé dans l'a utilisé dans la première phrase, puisque là, c'est pas du tout une septième de dominante. Euh, là, euh, là, là, là, là, mi, sol, là, donc ce serait un sixième degré, tout simple. Quatrième degré, c'est ça que je voulais dire, hein, on est d'accord. <rire> un quatrième degré, donc une prédominante. Du coup, donc là, je pourrais mettre une dominante, donc ainsi un si, euh... Parce que j'ai pas du tout de le si dans la mélodie. Par contre, si je mets un do, là je suis obligé de résoudre, tu vois, de cette manière-là. Là, je vais lier les quatre histoire d'avoir une prosodie équivalente Il est intéressant ce sol qui est bah du coup en dehors euh, et puis du coup bah tiens on va prendre la même idée que là c'est à dire qu'on va avoir un si qui sort un petit peu un mi pardon qui sort un petit peu à à la basse avant de revenir sur nos pattes euh, do do fa euh, donc là ce serait un accord de fa deuxième degré donc mais là octave à nouveau comme j'ai fait dans la première mélodie mais là pour une raison différente c'est que le fa si je le mets à l'octave eh ben, il va se confondre avec celui-ci donc pas bien hein. euh, euh, si Et là, on l'entend. Ouais, je ne sais pas si ça va être conservé de cette manière-là. Euh, alors... Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Hein. Je ne peux pas déjà revenir sur la tonique. Il faut que ça reste une dominante. Ça peut toujours être une septième. Sauf qu'à droite, j'ai n'importe quoi. On hein. ne peut pas avoir un accord de si là-dessus. Euh... On peut dire que c'est. On va. Oui. Pas, point... pas piquer. Pas pointé. Euh... Ouais. On va laisser ça comme ça. Là on joue avec des retards, des avances, des appoggiatures. Euh... J'essaie des trucs au niveau rythmique, parce que là je suis pas sûr. Bah non ça peut pas marcher Puisque tu as un Ré à la main droite Je tâtonne hein. Je tâtonne un peu Mais je crois que je vais revenir à la première solution que j'avais Qui était celle-ci, qui était la plus simple Voilà Couteau à nouveau Sur les instruments à cordes de mettre du pitch là-dessus, uniquement sur les, les notes euh, les plus importantes qui sont donc les SI sur la première phrase et la descente sur la deuxième phrase. J'ai cette idée qui me vient là, je sais pas si elle est bonne ou pas. Déjà, est-ce que j'ai des pizzas dans mes instruments là euh... Ouais, pizzicato strings. Juste sur les instruments aigus. Ou alors, tiens, je vais faire quelque chose d'inhabituel. J'aime bien faire des choses inhabituelles. C'est-à-dire que je vais mettre des accords plaqués en PIDs. Euh, à quasiment tous les instruments, mais l'alto, le pupitre des altos, je vais lui laisser une mélodie. C'est là qu'on voit que. Ouais, c'est pas pris en compte forcément tout de suite. C'est pas grave. C'est quoi ceci Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça C'est ainsi tout bête, hein euh... Un petit charme, il faudra voir pour les dynamiques de la chose. C'est peut-être pas tout à fait assez fort pour le coup. Je vais les mettre un forcé, mais un petit peu, un forté, mais un petit peu renforcé. En tout cas sur les basses. Après on verra pour les autres voix. Bah écoute, je vais reprendre la même euh, la même dynamique, ça fonctionne bien. Pardon. Oui, on est toujours en c'est pas la peine de se mettre avec ça. Euh... Du coup, je vais pas le mettre caché. Hein, t'as qu'à faire. Enfin, je vais mettre deux violons, mais c'est confondu. Hein. pas besoin de mettre les deux invisibles. Ok. d'ailleurs, je vais pas l'écrire comme ça. l'écrire à l'ancienne voilà Ah, tu vois ce Ré-là, bah, il marche pas. <rire> à cause du Mi, du Mi en anticipation à la mélodie du piano. Après, si vraiment il me gêne de trop, je change la mélodie. Hein. Tout simplement. Euh... J'ai pense... l'impression que ça arrange à peu près tout le monde. Est-ce qu'on vit du coup de changer la main gauche du piano Non. Ok, gardons ça. Les violons. Euh, bah sur la première mesure, il y a trois temps, j'ai trois pupitres. C'est-à-dire que je joue ensemble violon, et contrebasse. Pour moi, c'est un seul pupitre, pour le coup, c'est les basses. Euh, mais par contre, j'ai les violons 1 et 2. Et j'ai trois temps, donc ça tombe bien, on va les, les... les espacer un petit peu, donc mi. Ça demande un petit peu de calcul, mais on va y arriver. <rire> là, c'est un 6-7, donc le la, il ne faut pas insister dessus. Il y en a déjà beaucoup trop qui l'ont. T'as raison. Donc, si, Ré, dièse, Fa, dièse. Pourquoi je... on est d'accord, il est à la clé. Non, parce qu'à l'origine, je voulais un mi-mineur. C'est pour ça que j'avais mis la... la sensible, mais du coup, ben, comme on est en majeur, elle est dans l'armure. Euh, voilà, voilà, voilà. Donc, revenons chez nous. Euh... Mi. Alors, ah, on peut déjà ce que ça donne. Ça a un petit charme, c'est pas complètement désagréable. Je suis pas mécontent de ce que je suis en train de faire, ce qui est plutôt bien. Par contre, je vais renforcer le poids du pupitre parce que face à deux pupitres de base, il faut quand même qu'il joue un petit peu. Alors là, là, cela là, là, c'est un là. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas une septième de dominante pour le coup. C'est un accord de quatrième degré. Euh, la DOMI. Ben, on va lui mettre un petit Do. DOMI-SOL. Attends, parce que... Ah oui, pardon, là j'ai oublié les motifs. Et là, un accord de si ré fa, puis le sol derrière. mm <laughs> Ben, sauf que... Ah, oui, du coup, on perd. On perd le la descente que j'avais faite, hein, qui faisait euh, la, sol, fa, mi. Parce que du coup, elle fait la, sol, fa, fa, bi. Mais c'est pas grave. C'est le jeu. Euh, alors du coup... C'est bien. Moi bon après, il euh, y a l'idée formelle et puis il y a la musique. Il hein. faut que ça fonctionne. Alors, les PIDs... Chez les violons. Hein. Alors eux, ils vont partir sur le dernier temps. Euh... Donc, mi et un si, il me faut un sol. C'est des violons 1. on va les laisser chanter là-haut. Alors là, on remarque que les basses ont le premier et le troisième temps. Hein tu vois, il y a des alternances de mesures où le pupitre a deux, no deux noirs et de mesures où le pupitre a une seule noire. Euh... Donc les basses ont le premier et le troisième, les violons 2 ont le deuxième et le troisième. La logique voudrait que les violons 1 et le premier et le deuxième. Mais du coup on perd l'appui sur la troisième note qui m'intéresse beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire jouer bah, du coup un rythme similaire, c'est-à-dire qu'il me faut une voix aiguë sur le premier temps, et puis il me faut quand même la note de soutien, okay. un rythme du coup qui va être similaire à celui des basses. Donc ce que je vais faire pour éviter. Euh que ce soit complètement identique, je vais du coup jouer sur les, les hauteurs de notes, c'est-à-dire que les basses là, par exemple, sont en note ascendante Et bien du coup, lui, je... le violon 1, je vais faire des notes descendantes. Donc, SOL, MI, SOL, SI, donc c'est un... un accord de MI quand même en premier renversement. Euh... Et ça tombe bien qu'on arrive sur le MI, le SI, puisque c'est le... le SI qui est la note forte. Hey. <rire> Donc là, on est en 6-7. Sauf que là, lui, il a le troisième temps. Euh, là, les bas sont des notes euh, sur la même note. C'est-à-dire, ça monte pas, ça descend pas. Et les violons 2 de descendent. Donc là, je vais essayer de monter. Mi. Non, pardon. Si, Ré, Fa dièse. Garde le Si. Hein. Et du coup, Octavier. Ça marche assez bien euh, mi seul ci mi seul ci encore et donc eux ils ont seul ci et seul ci aussi donc. C'est prime sautier, hein <rire> Ça ne me déplaît pas, j'aime bien. Euh, là, là, là... Il euh, est toujours sur un accord de 6-7, hein Et là, j'ai encore une fois trop de septième. Ouais, tu vois, comme ça, ça fait aussi une ligne un petit peu mélodique à la base. Ça fonctionne, ça euh, Donc, ici, en troisième temps, il me faut mon Si, on est d'accord. Octavier, tant qu'à faire, et là, euh, j'ai un Ré à la base, du coup. Tant qu'à faire, mettons un Fa. Si je reprends toute la petite euh, mélodie... Ok, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. C'est assez content. Euh, donc revenons du coup ici. Alors. Là, mais du coup, j'ai quand même le clavier. Euh, Do. On se retrouve presque avec une, euh, une petite micro-pédale de sol ici, c'est dommage. Ça, ça marche hein, ça juste marche euh, si si ça ça marche <rire> Le sol sur le fa, bon, ok, euh, du coup, c'est une septième, hein, elles ne sont pas collées. Mais quand même, je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne, et en fait, ça marche bien. Celui-là. Alors, est-ce que l'alto, je lui donne une petite mélodie, là, au milieu Je dirais bien que oui, mais il ne faut pas qu'elle soit trop forte. Et d'une, et de deux, il faut qu'elle réponde au piano. Donc on va commencer par le faire terre sur la première mesure. Et puis du coup, bah ça va être pareil, une petite mélodie conjointe. Alors, Là on est toujours sur le Mi donc je peux prendre la même mélodie. j'ai envie de la modifier un petit peu la mélodie, comme ça il arrive sur le si aussi. Euh... Et je vais faire un petit truc un petit peu rigolo, c'est que je vais lui faire lui alterner Tu vas voir l'avenir, la petite idée, là Je vais faire alterner les pits et les, les passages à l'archet, qui sont donc en réponse au piano. Euh... Et donc avec une dynamique un peu différente. Ouais, celle-là, je la garde pas. Euh... Hein, si je ferme, ça donne ça. Tu vois, pits, arco. Il faudra que je fasse enfin, un travail sur les silences qui sont très moches. On les voit tous, c'est affreux. Mais bon, c'est pas le sujet. Là, on compose. Donc du coup. Euh, donc euh, au piano, on a Fa, Mi, Ré, Fa. Fa, Mi, Ré, Mi, Fa, pardon. Euh, donc là, je suis sur un Si, donc. Seul. du coup déjà je peux pas lui mettre à la fin Mi. et donc ici on revient en arco euh Il n'a pas pigé que, il a pas pigé, ça c'est un petit souci avec Noteworthy, c'est que c'est complètement mineur. Hein. Mais là tu vois, j'ai je... eu un changement d'instrument sur cette mesure, mais s'en rendra compte que quand je jouerai réellement pas à la saisie des notes. Bon, c'est pas grave. Tu vois, là ça fonctionne. Et du coup, je repasse en PIDs. C'est bien parce que du coup, il est quasiment systématiquement euh, sur une proposition à laquelle les violons 1 répondent. Euh... Ah, là on est sur la fin de phrase. Donc je vais lui laisser une mesure de plus sur sur le Piz pour finir cette phrase-là. Et il va être en compagnie des. Là on va la base du coup. On des violons 2 mais à l'octave sur cette dernière note. Et avant ça, je vais lui mettre un si ré. Fa, il n'y a pas de ré, si y a un. Il y a un ré si à la basse. Euh... Et il y a un fa soprane. Et du coup, il n'y a pas de la mais il est au piano. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un la. Là... Oh punaise Il y a un la ici, mais il n'est pas résolu. C'est intéressant ça n'importe quoi. Oui, en fait, je dis n'importe quoi. Ok, tu <rire> euh... euh... Donc, j'ai le choix, en fait. Et on va partir comme sur la première phrase, c'est que là, on va la laisser un, un silence tranquille. Et donc là. Ah. Bah ben oui, la mélodie change. Puisque les notes euh, sur lesquelles on s'est entendu changent. Do, mi, sol. réfa petite mélodie en mouvement inverse de celle proposée par le piano histoire d'apporter un petit peu de variation euh, mi, Sol, Si, Fa, la Do. Là, n'en jetez plus des variations. <rire> on arrive vers la fin de la phrase, donc il est très important qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit proposé. Si on fait juste tout le temps la même chose, c'est un peu barbant. Euh, et là, j'aimerais bien. Ce que je peux faire, c'est être à la tierce sur la mélodie du piano. c'est ça la dernière note plum et tout le monde finit sur ami ah oui alors avant de faire d'aller plus loin je vais quand même faire un petit peu de travail sur la visibilité des choses c'est à dire que quand ces deux voix se mélangent pas euh, se mélange notre ordi permet de superposer des portées, c'est super pratique. Mais, eh ben, il affiche les deux trucs en même temps, et ça par contre c'est moche. Donc ce qui est censé être caché, doit être caché. Il faut lui dire explicitement. Qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce que je veux ne pas voir. Qu'est-ce que je ne veux pas voir. Donc déjà j'ai caché une des deux voies. C'est déjà moins pire, mais il reste encore des choses moches et on va s'en occuper de Rechef. par Les violons, ceci pointe vers le haut, cela pointe vers le bas, comme ça, normalement, ça devrait être un petit peu plus clair. Voilà. Ah, sauf que celui-là, je le rende visible parce que sinon, ça fait un trou sur la partition, c'est dommage. Et en fait, c'est plutôt ça que j'aurais dû faire. C'est dommage parce que ça aurait été beaucoup plus vite. Parce que du coup, ce que je vais faire, les rests, je vais lui expliquer qu'on les met un peu plus haut. Et cela je vais lui expliquer qu'on les met un peu plus bas. Ça donne quoi Voilà Ce qui est effectivement beaucoup plus rapide. Après, il y a les indications de, de l'alto qui sont compliquées. Était fausse, la force en avait trop. <rire> tam, pling. Tam, effectivement ici un silence qui est confondu pour tout le monde il me reste à expliquer à tout le monde que ben on repart sur l'archet pour la reprise qui suit sauf que c'est pas tout le monde les mêmes jeux je crois il me semble t -il que ça c'est du fast things. ça aussi si j'ai mis tout le monde en fast Ok, bon, bah très bien, du coup c'est plus simple, c'est bon. Donc, une fois que ça est passé, on repasse tout le monde à l'archet pour, euh, pour la suite du... des festivités. Euh, alors, donc ce que j'avais prévu au bois ici, après ça ne s'applique pas. Parce que du coup, je me retrouve avec une septième à la clarinette. Qui n'a pas le lieu d'être si la clarinette ne résout pas cette septième. Possible. Mais... Tu vois On l'entend trop. Alors juste, on va le faire beaucoup moins fort. C'est un peu bourrin cette septième quand même. Hein ça fonctionne, parce que oui, ça fonctionne par définition. Hein, une septième, ça te permet de, de t'emmener où tu veux. Mais c'est très bourrin. Euh, Vas-y, je te montre, on va là. Bon, je vais laisser ça pour l'instant. Ça fait 50 minutes qu'on tourne. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, L'idée, hein, elle est simple, hein, c'est qu'on va maintenant faire la reprise, enfin certainement dans le prochain épisode, ou alors je la fais en off, je ne sais pas. Je sais pas encore ce que je vais te proposer, mais... Euh, je vais y réfléchir. Mais tu vois, c'est toujours un peu le, le même fonctionnement, on va, on va travailler là-dessus. Je te propose qu'on le réécoute juste une dernière fois, pour se faire plaisir, et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Ben écoute, je te remercie de ton écoute, si tu veux me laisser un commentaire, n'hésite pas, j'y répondrai, et euh, dans tous les cas, à la prochaine, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, bon, bon tout ce que tu veux, à bientôt.